Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Daniel Boucher je, à, la, à la question métier. Euh, mon invité aujourd'hui est Serge Gagnon et il va nous parler des grands marcheurs. Bonjour, Serge, ça va bien? Ça va très bien, merci Dan. Merci de me réinviter une deuxième fois. C'est quoi les grands marcheurs? Peux-tu nous raconter l'histoire? Où tu as appris ça et comment c'est quoi exactement? Oui, oui, absolument. C'est une histoire qui m'a fasciné parce que je l'avais jamais entendue. C'est durant mes voyages à Pipestone au Minnesota où euh, des gens de plusieurs nations euh, m'ont assis et m'ont partagé cette histoire-là comme, comme on le fait depuis des générations. Puis, c'est quoi les grands marcheurs? Les, les grands marcheurs, il euh, faut que tu comprennes un peu la géographie de là-bas. Euh, c'est des plaines. C'est beaucoup plus plat que ce à quoi on est habitué ici. C'est un peu comme si tous les gens vivaient dans les vallées, puis nous, on marchait sur le top des montagnes. Fait quand quand tu, tu regardes au loin, tu ne vois pas nécessairement d'autres gens autour. Puis euh, pourquoi ils ont choisi de s'établir à Pipestone. Euh, la chose qui est différente avec la géographie de là-bas aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de cours d'eau euh, qu'ici. Les points d'eau, euh, il y en a beaucoup moins. Puis à Pipestone, il y en a un. Puis il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a une petite chute pour avoir une chute d'une falaise. Fait que les les euh, autochtones ont décidé de s'établir en haut de la falaise, au-dessus du point d'eau. Ça leur permettait là, de garder un œil sur qui venait s'abreuvoir, puis de, de savoir si bon on voulait ça sur notre, euh, dans notre euh, assiette pour souper ou pas. Tu sais. euh, fait Il y avait comme les, les deux mondes, le meilleur des deux mondes. Euh, comme ils sont dans les plaines, ils pouvaient voir extrêmement loin. Puis ils ne voyaient pas, surtout le soir, ils ne voyaient pas d'autres feux. Ils ne voyaient pas d'autres signes de vie qu'eux. Puis ils se sont posé la question, tu sais la fameuse question, est-ce que je suis seul au monde? Ils se sont posé cette question-là, est-ce que je suis seul au monde? Puis pour répondre à ça, ils ont, ils ont sélectionné euh, quatre euh, guéris. Euh, Puis il faut que tu comprennes les guéris aussi. Les guerriers, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un de la police ou de l'armée qui, qui impose ses affaires partout. Les, les guerriers, c'est des personnes qui s'entraînent très fort euh, pour, pour atteindre un but puis pour protéger la tribu, puis pour protéger l'historique de, de la tribu. Fait ils ont choisi quatre jeunes et ils les ont formés. Ils les ont formés à être de très bons diplomates, très en forme, puis à avoir beaucoup de courage, puis pas avoir peur de l'inconnu. Quand euh, ces, ces jeunes-là sont, sont arrivés peut-être à l'ado, tu sais, 16-17 ans, on, on les a finalement envoyés en mission. Puis on leur a dit euh, « Vous allez marcher. Vous allez marcher euh, dans les quatre directions. » Donc on, on envoie quatre jeunes dans les quatre directions. Puis euh, tu vas marcher jusqu'à temps. Pourquoi marcher Autour d'ici, on te dirait, tu vas embarquer en canot, puis tu vas te servir des rivières comme autoroute. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de cours d'eau, puis ce pas ça que tu fais. Tu marches. Donc, ils ont envoyé marcher dans les quatre directions, avec la même mission pour les quatre. Tu vas marcher jusqu'à temps que tu rencontres quelqu'un d'autre, un autre humain. Puis... Quand Si tu rencontres un autre humain, je ne veux pas que tu reviennes à la course et que tu me dises euh, « j'ai rencontré un autre humain ». Je veux que tu t'assoies avec eux. Puis S'ils ne parlent pas le même langage que nous, je veux que tu apprennes leur langage. S'ils n'ont pas les mêmes chansons que nous, je veux que tu apprennes leur chanson. S'ils ne cuisinent pas comme nous, je veux que tu apprennes la façon dont ils cuisinent. Puis quand tu vas savoir tout ça, tu reviendras ici, puis tu me raconteras ton histoire. Les jeunes, tu sais, guerriers, puis déterminés, puis je veux faire ça. Les jeunes, par contre, ils ont dit, wow, euh, une minute, je sais comment nous, on traiterait un inconnu qui arriverait ici juste de même. Euh, comment on va faire pour ne pas se faire couper la tête, tu sais? Euh, et l'histoire dit on leur a donné un amulette de paix. Mais l'histoire ne dit pas c'est quoi le, le symbole de paix. Euh, nous, on aime croire que le, le symbole de paix, c'est une pipe. Ça, c'est l'autre particularité de Pipestone. Hein. Il y a une pierre particulière. C'est de la calcinite. C'est euh, communément appelé de la pierre de savon. Puis celle-là, elle, elle, sa particularité, c'est qu'elle est rouge. Euh, et on leur a dit, bien, s'ils sont des humains, les chansons qui nous ressemblent, chez nous, le gros symbole de paix, c'est la pipe autochtone. fait que… Nous ont dit pour moi, ils leur ont donné une, au moins une pipe en pipestone. Puis ils leur ont dit quand tu vas rencontrer un autre humain, monte dit ça, puis l'autre humain va savoir que tu es une personne de paix. Tu n'es pas là pour leur faire du tort, tu es, es là pour leur essayer de les connaître. Puis, tu sais, ça, ça nous amène à, à la pipe. Puis la pipe, ben, je veux t'en montrer une, parce qu'elle est, elle est spéciale, celle-là. C'est un petit bijou. Fait que je vais je va te montrer ça. Je ne sais, sais pas si tu peux l'avoir comme il faut. Là. Est, elle, elle est en calcinite noire, puis elle, elle est cataloguée. Elle apparaît dans, dans les livres d'archéologie, puis elle a environ 2000 ans. Fait quand on dit on est ici depuis un bout, ce serait peut-être une preuve qu'on est ici depuis 2000 ans, ou au moins euh, la présence humaine, puis euh, qu'on on se servait déjà il y a 2000 ans de cet objet-là comme un symbole de paix. Fait on leur a donné un amulet. Toujours, par exemple, pour être fier avec l'histoire, ça c'est mon adaptation de l'histoire, ça ne dit pas que c'était une pipe, euh, ça dit juste un amulette. Donc, nos quatre jeunes, euh, ils partent dans les quatre directions, euh, à partir de Pipestone. Euh, et à, à partir de Pipestone, même aujourd'hui avec les tribus qui autour et tout, tu peux évaluer à peu près, là, tu sais, ils ont marché au moins euh, 10 à 15 jours avant de rencontrer un autre tribu, un autre être humain. Puis si, si tu peux t'imaginer la tâche d'apprendre une autre langue d'apprendre un, une autre façon de chasser, d'apprendre une autre façon de cuisiner. Euh, ça prend un bout, ça, c'est pas, c'est pas facile. Donc, ça leur a pris un moment. Euh, L'autre partie de l'histoire, c'est qu'ils ont attendu environ dix euh, ans. Puis les premiers marcheurs sont, sont pas à, à revenus. Fait qu'ils ont envoyé une deuxième équipe. Puis éventuellement, les premiers, tu sais, toujours avec leur amulette de paix, si le premier a marché 15 jours, tu vas marcher 15 jours, tu vas le rencontrer. Fait que c'est quoi que je fais? Bien, tu reviens pas à la course puis dis, regarde, on n'est pas seul au monde. Continue. Il y en a peut-être d'autres un petit peu plus loin. Puis il y en a peut-être d'autres un petit peu plus loin. Puis reviens puis raconte-moi l'histoire. Si on était dans le monde de l'éducation, je vais faire une pause dans mon histoire. Si on était dans le monde de l'éducation, ben ça nous permettrait de, de faire un paquet de choses avec les jeunes, de choses avec les jeunes. Ça nous permettrait de leur parler de la, de la géographie. Puis c'est là qu'on adapte cette histoire. -là. Ça fait que quand je la fais à Toronto, bien, je parle de ce qu'il y a à l'est de Toronto. Je mets le point central sur où les enfants ils sont, puis regarde autour de toi. Euh, C'est encore avec une philosophie autochtone, tu, tu devrais savoir où tu es. Puis pour savoir où tu es, tu devrais connaître ton environnement un peu. Fait que regarde autour, puis apprends à connaître ton environnement. Puis après ça, grandis. À mesure que ton intellect grandit, tu grandis ton affaire. Euh, on incorpore dans l'histoire aussi comme la route de médecine, puis les enseignements des grands-pères. Quand le premier est venu, puis c'est s'est assis, euh, lui, il, il nous parlait probablement des, des Illinois. Il nous parlait probablement des Fox, ou une de ces tribus-là. Puis leur façon de faire, puis leurs choses. Puis une chose que celui qui a été à l'Est a appris beaucoup, c'est l'humilité. Lui, il a eu des grosses leçons d'humilité. Quand il est arrivé là-bas, euh, on, on lui a fait faire des tests pour l'accepter dans notre communauté et savoir ben, tu vas, tu vas être un membre inutile ou si tu vas faire partie de notre communauté. Tu as des grosses barrières, as des barrières de langage. Il ne parlait pas le même langage. Donc que, Apprendre à communiquer puis tout ça. Puis ce qui l'a marqué, lui, de tout le temps où elle, euh, tout le temps qu'elle a passé avec les Illinois puis les Fox, c'est l'humilité. Elle est revenue une personne extrêmement humble qui connaissait un paquet de choses, mais qui ne se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Elle, elle nous a parlé d'humilité la guerrière ou le guerrier qui a été vers le sud, euh, elle, elle nous a parlé de courage. Ça, ça lui a pris beaucoup de courage parce que la géographie a changé très vite en s'en allant vers le sud. Puis les animaux aussi. Fait elle a rencontré un gros paquet d'animaux qu'elle ne connaissait pas. Il euh, n'y a pas beaucoup de serpents là, dans, dans le coin de, du, euh, du Minnesota, euh, mais il y en a juste un peu plus au sud. Ça fait qu'elle a rencontré des rampants pour la première fois. Puis elle dit, passer une nuit dans une forêt, quand tu ne connais pas la forêt, puis entendre des cris d'animaux que tu ne connais pas, ça prend beaucoup de courage pour pas... Euh, pour ne pas faire comme un, un pitou, puis te mettre la queue entre les deux pattes, puis revenir en courant à la maison. Fait elle, elle nous a parlé beaucoup de courage. Tu sais. fait on, on parle de ça avec les jeunes, on parle du courage. Qu'est-ce que ça veut dire le courage? C'est quoi cette bubette-là? Ça mange quoi en hiver? Puis pour, pourquoi c'est quelque chose qu'on recherche? Tu sais. Puis Moi, je dis que les enfants ont beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage de laisser tes parents pour la première fois, puis de, de passer une journée à l'école avec des étrangers que, que tu connais absolument pas. Puis en, en, Dans ces étrangers-là, on te dit la même chose qu'on disait aux guerriers. C'est des bonnes personnes, il faut leur confiance, euh, mais tu ne les connais pas. Ça, fait que ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Le guerrier, qui, ou la guerrière qui a été vers l'ouest, elle, elle a rencontré une topographie différente aussi. Puis elle, elle a, elle a passé à travers les Badlands, puis un, un désert. Tu sais, c'est semi-désertique. Euh, c'est désertique dans la vallée. Il y a des arbres dans, dans les forêts. Tu as des collines noires. T as, t as, t as, il y a plein de de rampants puis plein d'insectes qui sont très territoriaux puis qu'ils ne veulent pas t'avoir sur leur territoire puis qu'ils n'hésitent pas à te piquer. Il y en a qui vont te rendre malade puis il y en a qui peuvent te tuer. Ce guerrier-là ou cette guerrière-là, elle nous a parlé d'honnêteté. Elle, elle a retiré cette leçon-là de là-dedans. Tu sais. un, un serpent, c'est sa nature de, de mordre. Fait que tu ne prends pas un serpent comme euh, animal domestique. puis. Euh, il faut que tu, tu sois très honnête dans ta relation avec le serpent. Puis le, le serpent, il, il te donne pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Si, si tu m'énerves, je vais te le laisser savoir. Mm. Fait elle, elle nous a parlé d'honnêteté, beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Euh, puis elle, elle a rencontré. Tu, tu peux t'imaginer dans les montagnes au Colorado, etc. Elle, elle a rencontré les Sioux, les Apaches, les, Elle a rencontré cette, ces tribus-là, ces, tribus ces nations-là, ou plutôt ces civilisations-là. Puis elle est revenue. Elle nous parle d'un été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le guerrier ou la guerrière qui a été au nord, ben. Et ça, avec la température, elle change assez vite, l'environnement change assez vite, n'as as plus beaucoup d'arbres feuillus, t'as beaucoup de sapins, de pins. Euh, elle, elle a rencontré des gens qui parlaient Ojibwe comme elle. Ça, c'était surprenant pour elle. Euh, et... Elle, elle nous est revenue avec euh, beaucoup de leçons sur la, la vérité, euh, ce qui est vrai, de, que, que c'est important de dire ce qui est vrai, puis de, de vivre euh, dans ce qui est vrai, puis de ne pas te faire des fait Elle, elle nous a parlé beaucoup de ce qui est vrai, euh, puis elle, elle a réfléchi beaucoup. Puis elle a vécu l'hiver, euh, l'hiver beaucoup plus dur qu'au Minnesota, euh, beaucoup plus de neige. Elle a, elle a connu les raquettes pour la première fois qu'elle connaissait pas. Euh, puis elle, elle a marché sur l'eau. La neige, c'est de l'eau. Je puis elle a marché sur l'eau. qu'elle disait, c'est très important. J'ai vu des choses qui sont tellement contraires à la mmh. façon dont je vis chez moi que c'est important que je dise les vraies choses, que je parle de vérité. Les quatre nous ont parlé de la même chose pour ce qu'il y a au-dessus de leur tête. Les quatre nous ont dit, au-dessus de ma tête, il y a plein d'amour. Il y a plein, plein, plein d'amour. Puis l'amour qu'il y a au-dessus de ma tête, pour, pourquoi je te dis l'amour? Ben c'est parce que toutes les fois que je m'ennuyais de ma famille, je m'étendais par terre et je regardais dans les airs. Puis là, je voyais la face de mon grand-père ou la face de, mon grand de ma grand-mère. Je voyais ma mère, je voyais mon père, je voyais mes enfants, mes futurs enfants qui ne sont même pas conçus encore. Je les, je les voyais dans le ciel. Fait que Je place au-dessus l'amour, beaucoup d'amour. Ils m'ont dit, fais ça. Quand tu t'ennuies de quelqu'un, essaye ça. Couche-toi par terre, puis regarde dans les airs. Puis tu vas voir l'amour va descendre sur toi comme une petite pluie fine, puis l'image de ces gens-là va, va revenir dans ta tête, puis va revenir dans ton cœur. Elle nous a parlé beaucoup d'amour. Les quatre aussi nous ont parlé beaucoup de sagesse. Les, les quatre, on vivait sensiblement comme ça, mais les quatre, nous ont rappelé qu'en dessous de nos pieds, il y a beaucoup de ressources, qu'en dessous de nos pieds, il y a la terre-mère, puis que la terre-mère, elle nous donne tout ce dont on a besoin, puis tout ce dont on a réellement besoin. C'est en surface ou très près de la surface. C'est pas dur de l'obtenir. C'est pas dur de cueillir une tomate. C'est pas dur de cueillir un concombre. C'est pas dur de cueillir un blé Tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Les proies, tout ça, tout ce que tu manges, c'est en surface. Ou si tu manges des racines, parce que c'est bon aussi, des racines, là, qui n'aiment pas ça, des carottes là, quand même. Euh, c'est juste en dessous de la surface. Ça non plus, ce pas dur à aller chercher. Fait, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu désires, c'est là. Ça dépend de tes désirs. Si tu désires des choses comme euh, de l'or ou de l'argent ou euh, du lithium que tu mets dans ta batterie de cellulaire, ben, il faut que tu ailles un petit peu plus creux que si tu ramasses une carotte. Fait Ils nous ont dit, en dessous de tes pieds, tu as, as toutes les ressources inimaginables. C'est toutes. Là. Par contre, tu dois y aller avec sagesse avec ça. Tu dois, tu dois utiliser les ressources parce que si tu ne récoltes pas, la carotte, elle va juste pourrir puis elle va retourner à la terre. fait Utilise-la. Elle, elle, elle, elle a travaillé pour ça. C'est sa fonction de te nourrir. Mais utilise-la avec sagesse. Ramasse-pas toutes les carottes. Laisse-en un peu pour quelqu'un d'autre. Ramasse-pas toutes les tomates. Laisse-en un peu pour quelqu'un d'autre. Ils ont tout appris ça parce qu'il y avait des ressources limitées, ils marchaient, qu'il y avait tout ça sur leur dos. Puis Ils ont appris que si tu bouffes tout ce que tu as sur ton dos d'une chatte, tu n'as plus rien à manger après. Fait Ils ont dit, hey, les ressources, ce qu'il y a en dessous de notre, nos pieds, là, il faut utiliser de la sagesse avec ça. Il faut être sage avec ça. Il faut réfléchir à ça. Puis Tous les quatre aussi nous ont dit, L'amulette de paix a fonctionné. Puis l'allumette de... Je perds mes mots. L'amulette de paix a fonctionné. Puis l'amulette de paix, elle a, a, a nous a acheté du respect. Quand on se présentait quelque part puis que les gens voyaient ça, automatiquement, on avait du respect. Puis on donnait du respect en retour. Fait Ils nous ont donné les leçons de respect, puis de parole, puis de respecter ta parole, puis que tes babines doivent suivre tes bottines ou tes mocassins dans nos cas. Fait que tes babines doivent suivre tes mocassins, puis marche comme tu parles, puis parle comme tu marches, puis avance, puis donne du respect, puis si t en donnes, tu vas en recevoir, puis fais confiance. Fait confiance à la vie. Fait qu'on a, on a été beaucoup avec du respect, puis on parle beaucoup de respect, beaucoup, beaucoup de respect. Ça a donné quoi comme résultat, ces grands marcheurs-là? Ça l'a donné euh, deux grands sentiers, deux sentiers absolument énormes qui partent de la côte de l'Atlantique puis qui vont jusqu'à la côte du Pacifique. Puis un autre, qui part de la baie James, puis qui la baie James, la baie son même, puis qui descend jusqu'au Golfe du Mexique. Fait que ça, c'est devenu les grands marcheurs. Les grands marcheurs qui se promenaient, qui revenaient à Pipestone, et qui leur fonction, leur grosse fonction, c'était de s'asseoir, puis de raconter les histoires qu'ils avaient apprises. Quand j'ai commencé à retourner à Pipestone, on m'a assis, on m'a raconté cette histoire-là. Il y avait quelqu'un du Yucatan, du Mexique. Il y avait quelqu'un euh, de la Californie. Il y avait quelqu'un du Montana. Il y avait quelqu'un de la Colombie-Britannique. Puis il manquait quelqu'un de l'Est. Puis je pas seul, on était sept ou 8, là qui, qui avaient descendu là-bas en même temps. Puis ils ont dit c'est important qu'on connaisse cette histoire-là parce que, à un moment donné, les grands marcheurs ont arrêté de revenir. Puis les grands marcheurs ont arrêté de revenir euh, probablement il y a autour de 400 ans avec l'arrivée des, des Européens. Euh, ils partaient puis ils revenaient plus. Euh, et tu oh, veux parler? Non, non, ben, on va prendre et, une petite pause. Euh, Serge, on va prendre une pause. On revient sur le même sujet dans quelques secondes. OK.